Imaginons le cas de Madame Leia Organa qui aurait à l'école deux enfants. Ces deux enfants seraient Jack Sparrow et Obi-Wan Kenobi. Le premier aurait pour identifiant quelque chose comme J. Sparrow, 1, 2, 3, 4, cependant que Obi-Wan Kenobi aurait pour identifiant O Kenobi, 56, 78. Quant à Madame Leia Organa, elle doit utiliser deux identifiants différents pour accéder au profil de chacun de ses deux enfants. Donc par exemple, elle pourrait avoir choisi le, le pseudo Princesse Léa 1, 2, 3, 4 » pour accéder au profil de Jack Sparrow et le profil 5678 Princesse Léa 5678 lui permet alors d'accéder au, au profil de son enfant au Kenobi 5678. Mais il faut se déconnecter d'un profil pour accéder à l'autre, ce qui est un peu lourd. Nous allons voir comment améliorer cela, comment simplifier cela. Voilà, Madame Leia Organa va accéder au profil de son enfant euh, Gisparo1234 avec son identifiant personnel, qui est donc peut-être quelque chose comme euh, Princesse Léa, 1, 2, 3 1234 puisque son enfant est Gisparo1234, et son mot de passe. Voilà, elle accède ainsi au profil de son enfant J. Sparrow, 1, 2, 3, 4. Et nous allons immédiatement dans l'onglet Profil pour voir la commande Frères et Sœurs. Nous voyons effectivement que dans la fratrie, pour l'instant, n'existe que Jack Sparrow, mais nous allons ajouter l'autre enfant, donc qui est Obi-Wan Kenobi. Pour cela, Madame Léa Organa va venir ajouter un membre de la famille dans le cadre central de la page elle va utiliser là son nom d'utilisatrice parent, qui est donc Princesse Léa, si elle a choisi cet identifiant-là pour l'autre enfant aussi, mais avec 5, 6, 7 et 8 comme matricule de l'enfant. Elle va ensuite indiquer son propre mot de passe pour cet identifiant Princesse Léa 5678 et cliquer sur le bouton « Ajouter ». L'autre enfant s'ajoute alors automatiquement à la fratrie. Et maintenant, pour passer d'un profil à l'autre, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant. Mais il se fait que Obi-Wan Kenobi n'a pas encore été déclaré comme euh, frère de, ou sœur de Jack Sparrow. Donc, on va ajouter encore cette euh, petite euh, formalité. On va ajouter cette petite formalité dans le profil de Madame. Léa Organa. Donc pour cela, je vais maintenant me connecter avec son nom d'utilisatrice pour Obi-Wan Kenobi. Donc qui est peut-être aussi, donc princesse Léa5678. Son mot de passe. Et voilà. Donc je regarde de nouveau profil, frères et sœurs. Et comme Obi-Wan Kenobi est bien seul, nous allons y ajouter le profil de. Sparrow. Donc pour cela, nous allons utiliser l'identifiant parent pour Jack Sparrow, qui est donc sans doute quelque chose comme princesse Léa 1, 2, 3, 4, et le mot de passe correspondant à cet identifiant-là. Je clique sur ajouter et maintenant Jack Sparrow est indiqué comme étant parent de, de la fratrie de Obi-Wan Kenobi. Et pour passer d'un enfant à l'autre, donc, il suffit de cliquer sur le nom de cet enfant. Voilà. En principe, assez simple.